Bonjour, je vous présente ma chambre environnementale hydroponique portative. Elle permet de contrôler dans ce petit volume quatre paramètres environnementaux. On a la température qui est régulée avec ce module Peltier ici. L'humidité, donc on a un déshumidificateur et un humidificateur. L'éclairage, donc des DEL qui peuvent être modulés, et finalement, l'approvisionnement en eau, donc un tuyau qui est contrôlé par une pompe. On va faire un petit tour du matériel. On a tout d'abord une glacière Mobicool 12V qui fonctionne avec un module pelletier. Donc, euh, à la base, euh, c'était un simple interrupteur qui pouvait contrôler le chaud et le froid. Donc, si le courant passait dans un sens, ça fait du chaud. Si le courant passe dans l'autre sens, ça fait du froid. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux relais. Donc, le premier relais qui est DPDT qui va euh, servir à remplacer cet interrupteur-là. Donc, euh, lui va décider si c'est chaud si c'est froid. Et un second relais qui va tout simplement euh, faire le on-off. Il y a un Arduino Leonardo qui fait le, le contrôle de tout. une petite carte électronique euh, faite maison, simplement pour contrôler tous les relais faire l'interface entre l'Arduino et le reste euh, du circuit électronique. Un écran LCD qui permet d'afficher les données température humidité et d'humidité euh, et avec euh, des petits boutons pour sélectionner euh, les données. Pour ce qui est euh, de l'alimentation, j'utilise euh, une source d'alimentation 12 volts 15 a donc qui me permet d'alimenter le tout en 12 volts et j'ai aussi besoin de 24 volts pour euh, l'humidificateur et de 6 volts pour la pompe parlant de la pompe elle est juste ici donc euh, et elle est reliée à une bouteille d'eau et le, la sortie s'en va directement à l'intérieur donc ça on ouvre la bête maintenant on a euh, le ruban de Dell ici, qui est euh, relié simplement à un MOSFET et à, la, à une broche de l'Arduino. Ensuite, on a euh, le déshumidificateur qui est un modèle le plus petit que j'ai trouvé. Donc c'est un déshumidificateur pelletier qui a un petit ventilateur. Donc j'ai modifié le ventilateur pour que ça soit tout le temps allumé. Comme ça, ça fait un courant d'air constant dans la chambre. Le déshumidificateur est contrôlé par un petit relais. Donc un petit circuit relais qui est relié à l'Arduino. Ensuite, l'humidificateur, c'est un humidificateur euh, à ultrasons. Donc, il y avait un bouton pour euh, l'allumer. Euh, donc, j'ai tout simplement mis un optocoupleur relié à l'Arduino pour faire le on-off de l'humidificateur. Et, en dernier, en dernier, on a euh, un petit module DHT22 qui permet de mesurer la température et l'humidité. Et ainsi, euh, pouvoir faire une boucle de rétroaction avec l'Arduino pour euh, maintenir le tout constant. On peut entrer les valeurs de température et d'humidité désirées avec les petits boutons ici. Donc quand j'appuie sur n'importe quel bouton, ça me fait rentrer dans un menu qui me permet euh, de modifier les valeurs. Donc on peut euh, changer les valeurs comme on veut. Et on, quand on appuie sur Select, on revient au menu principal. Donc, non seulement, la chambre va tenter d'atteindre ces deux valeurs-là, donc 24 degrés et 67% d'humidité. On peut ajuster les rythmes d'éclairage et d'arrosage selon le temps. Pour simuler le jour et la nuit, et les périodes de pluie et de soleil. Vous avez une idée de ce que vous pourriez faire avec ce merveilleux appareil Écrivez-moi.